bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important à savoir comment travailler des arpèges d'accords en jazz manouche c'est un sujet très important un sujet fondamental et une question qu'on me pose très souvent et d'ailleurs à laquelle je réponds de façon différente, avec des approches différentes dans les différents cours vidéo disponibles sur mon site Guitare Improvisation et aussi dans les vidéos YouTube. Avant de voir précisément comment les travailler, on va répondre rapidement à une question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi travailler des arpèges d'accord en fait Alors, il y a plusieurs raisons. La première c'est que en jazz manouche et dans les styles dans pas mal de styles de musique différents et en particulier donc le swing des années 30, qui est très associé au jazz manouche, d'ailleurs il y en a certains qui appellent ça le swing manouche on aime jouer des arpèges d'accords ou des bouts d'arpèges d'accords là par exemple ce que je viens de faire c'est un arpège de La7 avec une neuvième en plus mais à part cette neuvième il n'y avait que des notes de la 7 donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime jouer des arpèges d'accords ou des bouts d'arpèges d'accords dans ce style de musique donc ça c'est la première raison qui, nous, qui justifie le fait de les travailler et la deuxième qui est encore plus importante c'est que quel que soit le style de musique qu'on joue savoir où se trouvent les notes des accords qui sont joués dans l'accompagnement donc les arpèges d'accords. Savoir les localiser, les situer sur le manche de la guitare c'est très important ça va nous donner des repères et en fait ce sont des notes qui sonnent déjà qui sonnent à coup sûr et qui font entendre l'harmonie du morceau donc on va insister sur ces notes si on a envie de d'insister sur l'harmonie ou sur les, la couleur des accords de l'accompagnement donc c'est un repère qu'on va avoir en permanence surtout sur les morceaux sur lesquels on joue en pensant aux arpèges d'accords parce que c'est pas tous les morceaux si vous faites un blues par exemple si vous jouez du blues ben les arpèges d'accords vont pas être très très importants mais de temps en temps ça peut être bien en tout cas quel que soit le style de musique apprendre ces arpèges d'accords c'est vraiment très important surtout pour improviser voilà donc on a répondu rapidement à cette question maintenant comment les travailler alors comment les apprendre je vais vous donner différents conseils qui sont basés sur en fait qui sont inspirés de tous les conseils que je donne régulièrement lorsqu'on me pose cette question là, il y a quelque chose de très important dans tous les points que je vais aborder, tous les conseils que je vais vous donner il faut absolument faire tous ces exercices en étant très conscient de ce que vous, de ce que vous faites et très concentré en fait. Si vous faites des exercices en pensant à autre chose vous allez travailler vos réflexes digitaux et vous n'allez pas euh, intérioriser cet arpège d'accord et mémoriser visuellement où se trouvent les notes et c'est ça qui est très important, donc à chaque seconde que vous passez en étant concentré sur ce que vous faites, vous progressez. La première chose que je vous conseille de faire c'est de plaquer l'accord, alors d'abord de le dire à voix haute le nom de l'accord, donc on va prendre la 7, la 7, je plaque la position de l'accord se calque sur la position d'arpège d'accord que je vais jouer après et je me réfère surtout à la fondamentale qui est ici et c'est un LA c'est la note LA donc LA7 ça c'est la première chose à faire ensuite on va jouer l'arpège d'accord donc ça pour le trouver ben, il suffit d'aller de... sur internet et de chercher ça moi j'en donne énormément des diagrammes d'arpèges d'accord c'est assez facile à trouver donc je vais jouer les notes une à une de cet arpège de La7 ce qui est très important lorsqu'on fait cet exercice c'est de bien visualiser chaque note de l'arpège d'accord. Pour faire ça bien, il ne faut surtout pas mémoriser l'enchaînement des doigts T. Ça c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas le jouer vite, il ne faut pas chercher à faire. Parce que si vous faites ça, ben, le risque c'est que vous développiez des réflexes et que quand vous cherchez vos arpèges d'accord, après vous allez faire. Ah oui, c'est lequel Non. Non. Vous n'allez pas le retrouver en fait, alors que si vous les visualisez précisément toutes les notes, et bien vous y arriverez. Un bon exercice que je conseille, un exercice marrant aussi que je conseille pour vérifier que vous avez bien, que vous visualisez bien vos arpèges d'accord, c'est de le faire à un doigt. Donc chaque note avec le même doigt. Il y a d'autres façons de le vérifier, vous pouvez faire avec la main droite aussi, vous pouvez poser la guitare sur les genoux et le faire en... avec un doigt comme ça, pour vérifier que vous le visualisez bien. En tout cas, il faut que vous ayez une bonne image mentale du manche et que chacune des notes de l'arpège d'accord vous sachiez où elle se trouve. Ça, ça prend beaucoup de temps pour apprendre ça, c'est un... une gymnastique d'esprit. Euh, avec les années, avec, à force d'apprendre de des arpèges d'accords, ça va venir assez rapidement, mais au début c'est très lent et c'est normal, c'est le, le temps que le cerveau s'habitue à ce genre d'exercice. De, Donc voilà, très important de le faire lentement et de bien visualiser les notes de l'arpège d'accord. Ensuite, étape suivante, lorsque vous savez faire ça, vous savez le monter et le descendre l'arpège d'accord, essayez de le jouer dans le désordre, toujours lentement. Donc dans le désordre, et vous pouvez même faire des bouts d'accord, enfin des groupements de notes en fait qui sont dans l'arpège d'accord. Donc par exemple... Une fois que ça s'est maîtrisé, ce qui devrait prendre un peu de temps, vous pouvez, vous, vous pouvez commencer à improviser autour donc vous vous basez sur cet arpège d'accord mais vous en sortez un peu en jouant des chromatismes par exemple en faisant des enclosures donc des entourements de notes en faisant en jouant aussi sur les effets les glissés tous les types d'effets les trilles que vous pouvez faire pour tourner autour de cet accord donc toujours sans accompagnement bateau sans pulsation imposée déjà assez à l'aise avec cet arpège d'accord il est peut-être temps de le travailler avec un tempo donc ça va vous obliger à, à suivre une pulsation et à rester concentré donc à rester concentré sur la pulsation évidemment et sur votre arpège d'accord je prends un métronome vous pouvez le faire sur un playback j'ai pas mal de playback avec un seul accord sur mon, sur ma chaîne youtube vous pouvez aussi le faire avec un métronome ou avec un standard qui n'a pas beaucoup d'accords, comme vous voulez moi je vais prendre un métronome à 152 bpm Oh là, là j'ai fait une progression accélérée, au début j'ai fait des choses très simples, sur la pulsation avec beaucoup de silence, je me laissais le temps de bien percevoir la pulsation, et je joue des notes bien dedans, et petit à petit j'ai fait plus de noir, et à la fin j'ai fait des croches, j'ai fait des chromatismes, je suis sorti un peu de mon, de mon arpège d'accord, j'ai même commencé au fini des phrases sur des contretemps. L'étape d'après c'est de jouer sur un accompagnement. Ou avec un groupe si vous avez la possibilité de jouer avec euh, avec des amis euh, là je vais faire ça sur un playback qui contient quatre accords qui tournent en boucle un mi 7 un la 7 un reset et un sol majeur ce sont les premiers accords du standard sweet georgia brown donc cet arpège d'accord de la 7 on le connaît on connaît pas celui là alors celui là je vais le faire euh, comme ça Cette position de Mi7 qu'on peut caler sur cet arpège d'accord. Après, je vais passer à cet arpège d'accord qu'on connaît. Ensuite, le Ré7 C'est exactement le même, mais décalé de deux cases. Et après, Sol majeur. Alors, Sol majeur, je vais le faire ici, cette fois-ci, pour changer un peu d'habitude, où je le fais plutôt ici. Donc là, ça c'est un Sol majeur 7. Et l'arpège, ça va être ça. Je vais faire un arpège de Sol majeur 7. Assez difficile à jouer lui parce que il y a un grand démanché à faire ici et c'est pas évident à jouer. On verra ça dans la part dans le, la dernière étape pour travailler le son. Donc c'est parti, petite impro en faisant ça sur ce playback. c'est un pro avec un rythme répétitif, systématique, et après j'en suis sorti un peu, je me suis amusé avec les arpèges d'accord, ça va à 180 bpm, c'est pas très rapide, mais quand même ça va assez vite, commencez plutôt un peu plus lent vers 150, si vous pouvez, ou même un petit peu plus lent, euh, pour vous lancer sur, le, sur des playbacks. La dernière étape, c'est une étape importante, mais j'en veux dire pas primordial si vous n'êtes si pas encore bien à l'aise avec les arpèges d'accords, c'est le son. Il faut profiter des arpèges d'accords pour travailler le son, votre son de, de guitare. Je vais vous donner des conseils très spécifiques. Alors déjà, les arpèges d'accords, souvent, ce sont des choses qui sont difficiles à jouer. C'est plus dur de jouer un arpège d'accord qu'une phrase qui fait... Euh... Voilà, parce qu'il faut... il y a des sauts de cordes. Parce que des fois, il y a qu'une note par corde, donc il faut, enfin, les coups de médiateur ne sont pas évidents, il faut commencer avec un coup vers le bas à chaque fois qu'on attaque une nouvelle corde, c'est compliqué. En plus de ça, là encore c'est des accords 7 qu'on a fait avec, euh, avec 4 sons, mais quand il y a des accords majeurs ou mineurs avec uniquement 3 sons, c'est encore plus dur à jouer parce qu'il y a plein de sauts à faire avec la, main, avec la main. Alors je vais vous montrer spécifiquement justement ce qu'on avait de difficile sur le La7, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Ça là déjà c'est pas facile à faire alors peut-être que vous avez les mains suffisamment grandes pour faire ces deux notes pour les enchaîner sans trop de difficultés mais il y a des chances que non et du coup ce qu'on va faire c'est que on va faire ça, ça c'est ce que je pourrais appeler un jeté c'est ce qu'on fait en escalade un jeté lorsqu'on essaie de sauter et d'attraper une prise c'est un peu la même idée il faut essayer de d'y aller directement sur la note et dès qu'on l'a atteint il faut presser fermement le, la note en essayant de faire croire qu'on on a, on a joué comme ça en fait en essayant d'avoir un son le plus lié possible sans euh, respiration sans silence entre ces deux notes donc par exemple ça c'est pas bon mais plutôt ça c'est mieux alors j'ai eu un peu le, le bzz de la guitare voilà, c'est un petit peu mieux ça c'est difficile à faire mais c'est très important c'est vraiment une technique je ne sais pas si ça doit avoir un nom officiel c'est une technique se jeter qui doit être euh, travaillé et vous devez être bon dans ce domaine parce que souvent quand on fait des arpèges on a des démanchés à faire et donc c'est important d'arriver à faire ces enchaînements de deux notes distantes assez proprement avec un bon son quand vous bossez vos arpèges d'accord toujours dans le domaine du son Essayez d'avoir un son le plus lié possible pour que ça fasse ta ta ta ta ta ta, ta. Que Chaque note tienne jusqu'à la note d'après Si après, par la suite, pour des raisons stylistiques, vous souhaitez le jouer staccato avec un son piqué, comme ça C'est pas difficile à faire Mais par contre, l'inverse est difficile Si vous êtes habitué à jouer staccato et que vous voulez jouer gâteaux, ça va être compliqué si vous avez appliqué ces conseils, c'est déjà beaucoup. Au moins, vous avez une progression pas à pas pour travailler les arpèges d'accords. Donc, essayez de ne pas, de, de pas sauter deux ou trois étapes. Quoi. Essayez de le faire progressivement. Un conseil que je donne souvent à mes élèves, c'est que dès qu'ils commencent à pas mal maîtriser les arpèges d'accords, pour les appliquer sur un morceau, je leur propose d'alterner entre deux exercices. Un des exercices, c'est le fait de jouer les arpèges d'accords au tempo sur le morceau sans se décaler. Et l'autre exercice, c'est de prendre le temps de les enchaîner seuls, sans tempo, dans l'ordre dans des accords du morceau. Et euh, en ayant le droit de sortir de ces arpèges d'accords. Donc je vais faire ça sur, pour, pour le playback sur lequel j'ai improvisé sur Sweet George Brown. Donc mi-7. Ah oui, à chaque fois, dire le nom des accords à voix haute. Mi-7. et le sol Gm7 voilà vous voyez l'idée, là je l'ai fait un peu rapidement sur certains accords mais prenez le temps de le faire lentement si c'est nécessaire, il faut vraiment bien maîtriser ce que vous faites avec le temps vous allez voir que si vous progressez en rapidité et que vous êtes capable de jouer vite Sachez que pour jouer vite et bien, il faut être capable de concevoir toutes les notes que vous jouez à la guitare lentement et précisément. C'est ça qui va faire que vous arriverez bien à jouer vite. Donc, ce que j'ai dit au début, de chaque note que vous jouez, il faut être bien concentré sur cette note justement, c'est très important. Application de tout ça sur le playback. cette vidéo vous a plu que tous les conseils que j'ai donnés vous permettront d'y voir plus clair sur la progression à avoir pas à pas pour petit à petit euh, maîtriser les arpèges d'accord et pour bien les apprendre plutôt que d'avoir une seule étape qui consiste à apprendre les arpèges d'accord <rire> là au moins c'est segmenté c'est progressif euh... Dans pas mal d'autres vidéos sur YouTube, je parle de ce sujet-là, ou de sujets qui sont annexes aux arpèges d'accords, parce que de toute façon les arpèges d'accords c'est tellement fondamental que j'en parle un peu, un peu tout le temps. Et aussi dans pas mal de courts vidéos qui sont disponibles sur mon site Guitare Improvisation, euh, à chaque fois je propose l'étude des arpèges d'accords des morceaux qui sont étudiés, mais avec des approches à chaque fois un peu différentes, et euh, assez complémentaires, je pense. Il y a aussi pas mal d'articles que j'écris sur mon site Guitare Improvisation qui parlent de ces sujets-là. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en vous inscrivant sur Tipeee ou sur Patreon. J'en profite pour remercier très chaleureusement tous ceux qui me soutiennent sur ces plateformes. Euh, si vous vous inscrivez, vous aurez aussi accès à plein de contreparties, notamment l'intégralité de mes Playbacks au nombre de 900, ils sont plus de, quasiment 1000 en fait, playback téléchargeables.